Dans cette vidéo, nous allons mettre en place quelques notions relatives au hasard et aux probabilités. Lorsque l'on joue à pile ou face, lorsqu'on lance un dé dans un jeu de société, on réalise une expérience aléatoire. Par définition, une expérience est dite aléatoire si on connaît tous les résultats possibles mais qu'on ne peut dire avec certitude lequel se produira. Ces résultats sont dus au hasard. Jouer à pile ou face est bien une expérience aléatoire. Tous les résultats possibles sont connus. On peut obtenir soit pile, soit face, mais sans savoir par avance lequel se produira. De la même manière, tous les résultats possibles que l'on peut obtenir en lançant un dé cubique sont connus. Ils sont 6 et ce sont obtenir 1, obtenir 2 jusqu'à obtenir 6. Lancer un dé cubique est donc bien aussi une expérience aléatoire. Chacun des résultats d'une expérience aléatoire, obtenir pile par exemple au jeu du pile ou face ou obtenir 3 avec un dé cubique, s'appelle des issues ou événements élémentaires. Voici une autre définition. Un événement est constitué d'une ou plusieurs issues. Lors d'un lancer de dé cubique, obtenir un chiffre pair est un événement. Il se réalise avec les trois issues obtenir 2, obtenir 4 et obtenir 6. En général, il est très utile de décrire un événement à partir de toutes les issues qui le réalisent. Maintenant que le vocabulaire est placé, regardons sur la base d'un exemple comment on peut analyser le hasard. Pour cela, à l'aide d'un tableur, simulons le lancer d'un dé à 4 faces. Puis, réitérons ce lancer 10 000 fois au total. Voici les fréquences d'apparition en pourcentage de chaque face. Simulons à nouveau 10 000 lancés de ce dé. Voici les nouvelles fréquences d'apparition de chaque face après 20 000 lancés. On remarque, après 30 000 lancés, que ces fréquences se stabilisent autour d'une valeur proche de 25%. On pourrait poursuivre ainsi un très grand nombre de fois. Par définition, on appelle probabilité d'un événement sa fréquence d'apparition lorsque l'expérience aléatoire est réalisée un très grand nombre de fois. C'est donc un nombre compris entre 0 et 1. 0 correspondant à un événement impossible et 1 à un événement certain. Cette définition confirme bien l'intuition qu'avec un dé à quatre faces, chacune d'entre elles a une chance sur quatre, c'est-à-dire 25% de chances de sortir. Illustrons cela par un exemple et considérons un des tétraédriques à quatre faces. Calculons la probabilité de l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 3. Cet événement se réalise avec les issues obtenir 1, obtenir 2 et obtenir 3. La probabilité de chacune de ces issues est un quart. Ainsi, la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 3 est 3 fois 1 quart, soit 3 quarts, c'est-à-dire 75%. Pour conclure, on peut donner la définition suivante. Une expérience aléatoire, dans laquelle toutes les issues ont la même probabilité, est une situation d'équiprobabilité. Les exemples de pile ou face, de lancer de dés cubique ou tétraédrique sont des situations d'équiprobabilité.